Hey, salut tout le monde, c'est Weedman, contente avec vous, on est de retour avec la Grow, avec Vermibec et Vipar Spectra. On a la petite lumière ici, là, la XS1000, parfaite pour une tente 2 pieds par 2 pieds, qui s'occupe de nos 8 clones. Et oui, on a mélangé la terre Promix HP. Avec 20% de produits Vermibec, l'engrais de verre de terre, casting en anglais, là, Vermidec fait à Saint-Placide. Saint-Placide, c'est où À 2 minutes d'Oka. Donc, euh, si vous passez à Oka, vous pouvez faire un détour à Saint-Placide pour vous procurer le meilleur engrais Vermibec mais un engrais de verre de terre pour vos plantes. Qu'est-ce qui se passe en 7 jours? Est-ce qu'il y a des carences? Ben, Il y a quelques feuilles qui ont euh, des couleurs qui nous indiquent des carences. Euh, cette plante-ci, elle a le soif. Elle a le soif tout simplement. Et pour ce qui est des autres, euh, on va y aller une par une rapidement. Cette plante-ci va très bien... Menducino Animal Cookie. Numéro 2. va très bien. Un triple burger. Va très bien. Va très bien. Si hum, j'ai un autre triple burger. Ici, on a une feuille là, qui a eu des petites taches vers le bas. Ça, c'est peut-être des trips, malheureusement. Donc cette feuille-là, on va peut-être enlever ça. On va l'enlever. Ça aussi. Donc jusqu'à date, là, on a trois plantes. Vraiment en parfaite santé. On a enlevé deux feuilles. On a enlevé deux feuilles là. Avec sur trois plantes. Celle-ci, un GMO Animal Cookie numéro 2. Très bien. Ces plantes-là n'ont jamais été nourries avec euh, des nutriments, euh, que ce soit synthétique ou autre. Euh, seulement avec de l'engrais vermibec, engrais de verre de terre et euh, tout le temps là, que ces plantes-là étaient dans dans les petits verres, les solocopes euh, seulement de l'eau entre 6 et 6.5 comme pH donc quatrième plante ici, là, on avait dit un GMO Animal Cookie numéro 2 j'ai bien hâte de voir que ça goûte ça un GMO Animal Cookie numéro 2 Wet Panties un peu de carence une feuille ici. Celle-ci, une petite tache finalement. Donc, euh, une feuille, je l'enlève dessus. Je vais l'enlever, on l'enlève. Putain, je vais enlever celle-là aussi. Il va y avoir moins de feuilles, mais c'est la vie. Donc, on est rendu là, à 5 plantes. Et on a enlevé 5 feuilles. Donc ici, j'ai un Mendocino Animal Cookie numéro 2. Un plus petit que des autres. Parfait. Tout va bien avec le produit Vermibec, l'engrais de verre de terre. Le Gelato Cake numéro 3. Ici, une feuille de calmante, 2. de l'air à santé trop, trop, celle-là non plus. Donc, le gélato cake numéro 3 aurait peut-être euh, plus de carence que les autres. Donc, peut-être un phénotype là, que je ne connais pas. Euh, un phénotype qui demanderait peut-être un peu plus d'engrais. Et encore, un autre gélato. Le gélato 5. Gélato cake 5. Lui aussi, là, on dirait que le gélato cake de Elevate la compagnie de graines de cannabis c'est un, un une génétique hein, qui demande peut-être un peu plus d'engrais donc vraiment très satisfait pour l'instant euh, du, du pas du résultat mais euh, de, de, du développement du développement de mes huit clones donc je vais les arroser et euh, donc on va continuer l'évolution avec euh, Vermibec. c'est seulement de l'engrais de verre de terre de haute gamme, euh, c'est 100% de l'engrais de verre de terre, il n'y a pas euh, grand terre là-dedans mon homme, c'est euh, du fumier de, de vache avec du fumier de cheval, avec du fumier de poule qui donne au verre de terre et puis là, les vers de terre, ils mangent ça, puis ils chient de la marde A1 de vers de terre, mon homme. Donc, euh, vraiment satisfait. On continue, on va regarder ça. Plusieurs sceptiques sur Instagram sont venus me parler. Euh, un en particulier il était même un peu fâché que, que, que, que, que je tente ma chance avec de l'engrais de vers de terre. Mais faut, faut le dire, hein? C'est Vermibec. Donc, euh, le propriétaire a pris la chance de me commanditer et puis m'a vraiment expliqué là, euh, 20%, 80%, <coughs> et puis qu'il n'y aura pas de problème. Et moi, je lui ai dit, là, écoute, il va quand même avoir du monde qui va voir ça. Et puis, euh, était vraiment en confiance qu'on va pouvoir se rendre jusqu'en floraison, seulement en arrosant ces plantes-là avec de l'eau au pH équilibré entre 6 et 6.5. Donc, merci à Vermibec. Merci à Vipar Spectra. Avec cette petite lumière, là XS1000, toujours dans une petite tente de 2 pieds vers deux pieds. Un pouce, un commentaire. Est-ce qu'on... Avez-vous confiance? Avez-vous confiance au produit Vermibec? Seulement de l'engrais de verre de terre pour faire une run complète. Donc, on va regarder l'évolution. C'est très, très, très excitant. On ne pourra pas passer dans une autre tente là. Avant, encore quelques semaines. Il va falloir gérer ça. J'ai euh, pris... Euh, j'ai pris les bouts, sur les, les, les plantes. Je ne sais plus comment dire ça en français. Je ne sais plus comment dire ça en anglais. Euh, les tips. J'ai j'ai tips. Ça se peut-tu, ça? Bon, peu importe. Vous savez ce que je veux dire, là. Donc, euh, on regarde ça, l'évolution avec les huit londres et vermibec. Alright. Ciao, ciao!